Alors, euh, cette petite vidéo pour te faire euh, partager une chanson que j'ai créée pour toi parce que même si c'est le 1er avril, c'est pas une blague que tu pars à la retraite demain et donc c'était impossible qu'on te fasse rien. Donc voilà, une petite chanson euh, et bien sûr on te la chantera tous ensemble avec les guitares euh, dès qu'on fera la fiesta pour ta retraite. Allez, c'est pour toi c'est un monsieur qui nous quitte, non c'est pas n'importe qui, il va enfin pouvoir vivre sans horaire, sans sonnerie, oh, oh, oh, oh. un pilier de main d'As France, toujours calme et poli, un ancien champion de France, un collègue, un ami, oh, oh, oh, oh. Une page qui se tourne, mais nos cœurs sont pour toujours Marie, par la gentillesse que tu donnes sans détour. Plus de réformes économes, déchets à chassard, au programme de tes journées, voyages, balades voilà bons repas. Waouh! Wow. Même si tu laisses ta place Notre équipe est ta maison Regarde vite si tu te lasses De tourner dans ton salon -da -da L'emploi du temps s'est vidé Mais prends garde à ne pas crouler Sous les activités de retraités Petit enfant à garder. waouh wow. Association à faire tourner. Restaurant à occuper. Et voyages en bus organisé. Et si les élèves te manquent, pas de soucis, je peux te laisser. Une ou deux heures de cours, moi. J'irai me reposer. waouh Wow. Profite bien de ta retraite, pense que nous n'en aurons pas. Pendant que tu feras la sieste, c'est la S qui tournera. Et si n'a qu'à bien se tenir avec le temps que tu auras. Ukulélé et guitare, gratte, gratte avec tes doigts. Wow. Wow. Si l'emploi du temps est bien fait, il nous permettra de trouver un créneau pour travailler et on chantera dans les soirées. C'est un monsieur qui nous quitte, non c'est pas n'importe qui. Il va enfin pouvoir vivre sans arrêt, sans soirerie. waouh, Waouh! balalapalapa. Tu es parti à la retraite, sans même un pot de départ Le virus était de la fête, on n'a vraiment rien pu boire ouah, ouah, On n'a même pas pu te faire une fête digne de ton nom. J'espère que tu paieras ton coup quand on sortira de nos maisons. Waouh! Waouh! Pa-la-la-pa-la-pa-pa-pa-pa-pa-pa-la-pa. Pa-la-la-pa-la-pa-pa-pa-pa-la-pa. Pa-la-pa-pa-la-pa-pa-la-pa. la pa -palala pa la pa -palala pa -palala. Palala pa la pa -la -la -la -la -la -la -la Au revoir Yves, et puis ça a été vraiment un honneur, j'ai beaucoup appris à tes côtés, donc un vrai, un vrai honneur d'avoir pu travailler à tes côtés, tu as beaucoup nous manqué, et puis ben, j'espère que tu reviendras nous voir, et qu'on pourra gratter ensemble. Gros bisous